tout le monde les Marvel Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir un deck incroyable, un deck révolutionnaire. Alors je vous explique l'histoire. Il y a quelques jours de ça, euh, j'étais en stream, donc tous les mardis, tous les jeudis, de 10h à 19h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv TheFishUgo, pour les streams Marvel Snap, en tout cas. Et euh, sinon c'est du lundi au vendredi, bref. Et euh, on est en fin de stream, j'ai pas mal de, euh, de jetons euh, pour euh, crafter finalement une carte de jetons du collectionneur et il y a Galactus qui est bloqué dans, euh, euh, finalement dans la, dans la boutique et le chat me dit mais fichou crafte-le le moi évidemment vous me connaissez je suis un hater de Galactus je trouve que c'est totalement débile je dis pas que c'est faible parce que certains m'ont dit ouais mais fichou euh, moi je suis passé infini avec Galactus tu as dit que c'était faible non je pense que c'est très intéressant en ladder moi je dis que c'est faible en tournoi en tournoi c'est extrêmement faible mais en ladder c'est intéressant parce que il y a une vraie puissance c'est très frustrant en fait c'est pas un deck qui est excellent c'est un deck qui est très frustrant qui a un win rate qui est bon c'est un deck, évidemment, pour passer infinie, comme plein d'autres, mais bref. Euh, et je craft, voilà, je me fais influencer, finalement, le chat influenceur, je me fais influencer, je craft Galactus, je commence à jouer la version classique, et euh, finalement, j'aime pas trop la version classique, je la trouve méga, méga évidente, c'est-à-dire avec Electro, avec Spider-Man, etc. Et finalement, ça me plaît pas, je trouve qu'à chaque fois, il y a toujours un, le gars... Enfin, en fait, l'adversaire, il a toujours une carte pour te contrer. De base, un deck, il y a très peu de decks dans la méta qui n'ont pas de carte pour contrer euh, le Galactus. Il y a peut-être le Patriote, on va dire dans les decks un peu ultra présents, les decks un peu top méta, les 20-30 meilleurs decks. Euh, à part le Patriote qui n'est pas vraiment de carte et encore, mais voilà, il y aura toujours un Polaris, un Cosmo, un aéro un truc, n'importe quoi, euh, un débris, etc. Et encore, je dis, patri dis Patriote, mais il y a débris dans Patriote. Bref, et je me dis, mais il faut arriver à trouver une version où... En fait, où, où l'adversaire on ne se dit pas, c'est un Galactus. Parce que finalement, quand on y pense, dès qu'on joue le Galactus, bah en fait, on gagne derrière. En tout cas, très très très souvent, on gagne derrière. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé. Alors là, vous allez voir ma liste, mais vraiment, elle est, euh, elle est démoniaque, si je puis dire. Euh... Et bon, finalement, j'aime bien Galactus. En tout cas, j'aime bien ce gameplay-là parce qu'il est rigolo. Mais c'est vrai que je reste quand même sur cette idée que jouer tout le temps Galactus, ça fait pas forcément progresser. Je pense qu'il faut vraiment... En fait, c'est un gameplay qui est très tellement précis qu'il faut essayer de s'ouvrir à d'autres gameplays. Euh, et je trouve que finalement, tous les autres decks dans le jeu, ils arrivent à avoir plein de gameplays différents. Et je trouve que celui-là, c'est quand même vraiment toujours... un. Mais en vrai, une après-midi ou plusieurs jours dans, dans le mois, jouer Galactus, franchement, c'est assez cool. Et c'est vrai que c'est rigolo quand il arrive en jeu. Bref, en tout cas, si c'est votre, votre seule carte ici. Détruis tous les autres emplacements. Donc l'idée... C'est tout simplement euh, bah de cacher, en fait, c'est ça l'idée, de cacher notre euh, Galactus. Alors, normalement, il y a de l'électro dans le deck. En fait, il y a Wundu, euh, Wundu qui va fonctionner avec Knull, il y a euh, le Wolverine, il y a euh, l'électro à la place de Psylocke, en gros, et euh, à la place de ce, euh, de, par exemple, de Angela enfin d'un petit truc d'Early, euh, il y a euh, Spider-Man, en gros. Et l'idée, c'est vraiment de me dire, bah, en fait, je vais jouer Torche, je vais jouer Queen Jet. Des cartes qui ne sont pas du tout, évidemment, qui, qui, ne, qui ne fonctionnent pas avec le deck. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait un truc très intéressant. C'était assez rigolo pour le coup. C'est « Queen Jet peut être remplacé, mais Torche euh, est obligatoire. » Mais c'était la blague, évidemment. Mais euh, l'idée, c'est que vraiment, il faut jouer des cartes qui ne sont pas du tout jouées euh, dans le deck. Donc si par exemple, je sais pas, vous n'avez pas envie de jouer Queen Jet torche essayez vraiment, même Sunspot, c'est presque un peu trop Galactus, mais peut-être, et encore. Mais par exemple, mettre des trucs genre Angel. Genre, euh, bon, Blade, non, mais euh, presque Ebonymo. Après, Ebonymo, peut-être qu'on peut même l'imaginer dans Galactus. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment que l'adversaire, il se dise, mais c'est impossible que ce soit Galactus. Et c'est pour ça que la Psylocke, elle est, elle est géniale. Parce que quand vous faites un early avec Torche pareil, hein, Warlock. Bon, le Warlock, c'est parce qu'aussi, c'est évidemment pas joué dans Galactus, mais c'est très intéressant avec Quinjet et Torche Mais finalement, euh, quand vous faites votre petit early avec Psylocke, T4, T5, Gala, bah, en fait, vous allez gagner. Et l'adversaire, il ne peut pas se dire, mais non, il y, a, euh, il y a un Galactus derrière. Donc en fait, quand il a Polaris ou Cosmo, il va le jouer dans la curve. Il ne va pas attendre. Vous voyez ce que je veux dire Et même quand vous faites un early avec Wave, bah, finalement, il ne va pas se dire, ah, c'est pas possible. Il ne peut pas être Galactus, c'est impossible. Bref, c'est absolument génial. Je vais partir tout de suite en game parce que là, j'ai envie de le jouer, vous voyez. <rire> c'est une drogue, ce deck d'enfoiré. Mais, mais franchement, alors, je ne peux pas vous dire que c'est meilleur que la liste de base. Mais franchement, moi je, alors, moi, je trouve que c'est meilleur que la liste de base. Si demain je dois faire un tournoi avec Galactus, ou je dois vraiment passer une finie avec Galactus, je joue cette version-là. Parce que je la trouve beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, je vais snap T1. Parce que j'ai ma torche. Donc, je prends la tête de l'adversaire et je mets dans sa tête l'idée que je ne joue pas Galactus. Et là, c'est bon. Il a cette idée, il peut plus l'enlever. Et j'ai mon fameux Psylocke Galactus avec le Knul qui devrait faire la win. C'est Et <rire> J'adore. Franchement, j'aime trop ce deck. Mais voilà, c'est ça qui est rigolo. Alors Warlock, moi, je trouve que c'est pas mal. Et Alors, on peut penser à Bast. Ok. Euh... Ouais, on pourrait penser à Bast. Le problème, c'est que... Vous voyez, il Cosmo ici. Vous voyez, il garde pas Cosmo. Parce qu'il a vu Torche. Il a vu Queen Jet, il a vu Torche. Ah, par contre, moi, je peux pas Psylocke. En vrai je m'enflamme mais en vrai je... Ouais, merde Ah non En fait les, les raptors me bloquent. Je crois que j'ai perdu. Je crois que je perds... Mais vous voyez sinon on gagne. C'est... Alors... Ouais gg mais sinon on gagne S'il n'y si a pas les raptors on a gagné parce que vous voyez on a bloqué Son cosmo alors en fait là le problème c'est qu'on peut pas jouer Psylocke euh, parce que sinon bah, forcément On a une carte sur la ligne et l'idée c'est Qu'il soit seul sur la ligne donc là on perd à cause du lieu Mais dans l'idée Vous voyez donc le snap est bon hein. dans l'idée on va lui prendre 8 ici enfin 4 je pense parce qu'à la fin il va pas Rester mais parfois ils peuvent rester Mais là vous voyez on prenait 4 Ok bon la main Est pas très bonne mais franchement, alors moi j'ai joué à peu près 4 heures le deck. Donc 4 heures c'est quand même bien. J'ai un super win rate. Euh, la vraie cube est bon. Après voilà, en, en, je l'ai joué en ladder. Enfin euh, en, en stream. Donc en stream, le je, moi je snap euh, tout le temps T1. Et puis je... Ok. Donc je, je suis un peu moins concentré sur les cubes. Mais le win rate est vraiment bon. Franchement, je gagnais 2 games sur 3. Donc c'est vraiment... Si vous êtes bon sur le snap. Avec ce deck, vous vous régalez. J'ai un peu peur que là il, il sache mais. La question c'est est-ce qu'il peut contrer mon gars là Ah de toute façon là on doit le tenter. Hein. Là on doit le tenter. Il bon, y, y a ce genre de game aussi hein, qui est méga classique. Hein. Le problème, c'est que je lui donne l'init par rapport au Chang-Chi. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire un truc rigolo. Genre. Ça et ça. Non, parce que s'il fait Chang-Chi, il gagne. En vrai, s'il fait Chang-Chi, il gagne. Il n'y a pas moyen de passer sous la barre des Chang-Chi. Genre avec ça. Bah, j'ai moins 2. Donc. Je prends pas de shang je passe à 7. Attendez, mais si on fait Octo Octopus, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'écraser Après, il a peut-être des grosses cartes, mais bon. Il joue quoi Goose, Bishop, Serra, il a plein de petites cartes. Ça va prendre plein de moins 2. Oh, calme-toi, man. Euh, est-ce qu'on fait le Docteur Le Docteur, il passe à 8. Ah non, c'est lui qui a l'init, je suis bête. 0 contre 0. My bad, my bad. Bah, c'est juste ça. Hein. Bah non, bah lui, il est 12. Est-ce que je joue l'Angel d'abord Ça mange pas de pain. Ça revient au même. Ah non, my bad, c'est lui qui a l'init. J'étais tellement... En fait, dans ma tête, vu que j'avais une créa. Bon, bah c'est ça. Hein. Ouais. Vamos. Bon, là, c'était méga classique. Finalement, à part Goose, il n'a pas vraiment de counter, lui. Et son Goose, vous voyez, il l'a joué T2. Si on fait Wound T1, le Goose, il garde. Si on fait Wolverine T2, le Polaris, il garde. Vous voyez Donc ça, c'est quand même important. C'est vraiment clé. Franchement, pour moi, c'est ça la force du deck, c'est le côté surprise. Il n'a plus de côté surprise. Son win rate, il va faire que baisser avec le temps, je pense, de ce deck-là. Parce que même les joueurs débutants, ils sauront que pas euh, celui qui voit tout. Ils sauront finalement que le deck, euh ouais, euh, que le deck existe et que ça, ça veut dire qu'il y a ça derrière, vous voyez. Ah dommage de ne pas avoir plus de créa. En vrai. Jouer sur une ligne c'est fort hein, quand même avec notre deck. Hein. Genre le wave, docteur octopus Changchi. Je pense que c'est un snap. J'aurais dû peut-être snap avant. Ouais docteur octopus sur un lieu c'est quand même strong. Hein. Ouais. Genre je, je pouvais snap peut-être. Sachant qu'il n'avait pas l'info donc euh, il s'est dit peut-être que... Ah mais normalement sur une ligne il peut pas hein, si c'est un deck patriote. My bad, my bad. Prends un serial snapper moi. Mais parfois je suis un boomer snapper. <rire> C'est vrai. Ok. Donc là j'aime bien Queen Jet Warlock. C'est presque des mains où on peut snapper. Bah, en plus on a Psylocke. Donc on fait ça. Bah, on va le faire à gauche. Queen Jet. Oh. Queen Jet Warlock. Psylocke. Sur T3, sur T4, je peux gala. Et franchement, c'est impossible de s'y attendre. C'est absolument impossible. Vraiment. Ah, oh, chiant. On est obligé de jouer là. Bah, on joue pas. Hein. Bah, il faut laisser des places. Hein. Bon, c'est pas grave, mais dommage. Soulstone. Bon, il y a Lige dans son deck. Heureusement qu'il y a eu Kamartache, sinon je prenais Leecho au prochain tour. Donc là franchement il voit Queen Jet, il voit Psylocke. Bon, il voit Queen Jet en fait il se dit c'est gala. C'est pas gala pardon. S'il <rire> se dit c'est gala, c'est vraiment qu'il a, a des soucis. Oh wave. Ouais, je pense qu'il s'y attend pas à prendre le gala. Bon ça change rien pour nous. Bon, heureusement. Non! En plus, il a vu Warlock partir. S'il voit Octopus, il peut, il peut avoir l'info. Hein. Faut aller au mid. Hein. Les effets continu sont désactivés. De toute façon, il va liche à droite, je pense. Bon, ça changerait rien. Hein. Techniquement, euh... en vrai, techniquement, ça ne change rien. Si on a des on a gagné. Techniquement, ça change rien. Bah, si j'ai Death et nul dans mon deck, de euh... toute façon, nous on veut un, un... jouer sur un seul lieu. Il est beau son Galactus noir et blanc. Il est vraiment classe. Hein. Ok, je peux gagner. Ça dépend ce que ça ramène. Mais ça peut ramener vraiment des cailles. Il enfin, y a quand même des monstres dans son deck. ville. Oh non GG. Ah, c'est un beau match. Hein. Ça, euh, clairement, de bah, toute façon, on joue les mêmes decks. Mais vous voyez, là aussi, il y a de l'idée. Là aussi, il y a de l'idée. Vous voyez, lui, il joue Thanos. Parce que ça camoufle. Alors, euh, le... j'y ai pas mal réfléchi à Thanos. Je pense que c'est un affaiblissement du deck. Parce que t'as moins... Galactus, t'as moins souvent Galactus. Euh, en fait, tu dilues trop ton Galactus. Donc, je pense que c'est pas bon. Mais c'est pareil. Alors, peut-être qu'il était sur mon live. Hein. Peut-être qu'il s'est dit euh, je vais faire comme Fish. Je vais essayer de, de camoufler au maximum. Mais je pense que ça. Enfin, j'ai pas testé. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est juste théoriquement, euh, connaissant un peu le deck Thanos et les, les, les pourcentages de pioche et tout. J'ai quand même l'impression que ça affaiblit un peu le paquet. C'est vraiment relou ça. Bon, en vrai, c'est pas vraiment relou parce que ça donne une super Death. Mine de rien, on gagnait avec Death, hein, le combat d'avant. Si on faisait Death plus Docteur Octopus, on gagnait. Agent Coulson. Bon, on va piocher deux cartes. Enfin, une carte. C'est quand même assez intéressant. Le Chang'e est bon dans le match. La wave. Et on l'a donc on fait ça non, après ça donne peut-être trop l'info mais en fait j'ai l'impression de faire ça ça donne beaucoup trop l'info quand on se bloque une ligne donc en fait il faut être un peu bêta pour se bloquer une ligne donc soit en fait lui il va se dire soit mon adversaire est bêta soit il, il, il va me faire un truc bizarre <rire> c'est vrai après on détruit un peu plus de puissance bien pour euh... on peut la perdre hein. je garde le snap pour le bluff snap le bluff snap il fait partir tout le temps bon on va faire ça Après il se dit il y a 11 points. Zabu, Korg ok. Ouais, donc Gala. Et euh, c'est lui qui a l'init. Donc je prends pas... Euh, ça c'est important. Je prends pas... Euh, Chang-Chi. Donc là, bon moi je sais que je gagne pas en termes de points. Par contre, j'ai un super euh, bluff. Je pense que là, j'ai un super bluff. Faut snapper assez vite, sinon ça donne peut-être un peu, peu d'informations, si vous attendez trop. Donc là, on a vraiment un bon bluff. Voilà. Le problème, c'est que si on joue cette game, on va la perdre, je pense. Il va juste faire euh, Devil Oak ou Dino ou n'importe. Enfin, Dark Oak ou Dino. Et on n'a pas assez. J'ai presque envie de vous dire que si jamais on a... Le, le bluff ici, il est, tellement bon, il est tellement fort. Et même contre un bêta... Il sait ce que l'on a. Le deck est quand même assez populaire maintenant. En tout cas, les cartes de Galactus. Que si jamais on a un Knull ou un Death, on ne snap pas. Vous voyez Parce qu'on sait qu'on va le faire fuir. Vous voyez Donc si on a rien, on snap ici. Si on a quelque chose, on ne snap pas. Et comme ça, on prend deux points. Vous voyez c'est tricky hein, le deck. Hein en soi, le gameplay, il n'est pas très tricky. Et ça, voilà. C'est aussi pour ça que moi j'aime pas le gameplay du deck. Enfin, j'aime pas le gameplay. Je suis un haters de ce deck, si je puis dire. Parce que je trouve qu'il y a un côté.. Euh un peu straightforward quoi dans le dans le dans la façon de le jouer Mais sur le snap et tout il y a quand même plein de finesse je trouve Ah zut Ah non A1 donc c'est bon on va piocher C'est important hein, de piocher avec Warlock hein. On peut même bourriner derrière Bah ça ça fait chier hein. ça, on va rien pouvoir faire Je pense qu'on va faire ça et ça Bon l'avantage c'est que lui il pourra pas serra à... ouais. dommage hein bah, après on n'avait pas le gala mais j'avoue que là si on piochait gala la dimension nous fait perdre Ah zut on gagnait franchement c'était win Ah c'est frustrant Ah c'est trop frustrant <rire> Ouais là c'est GG hein on peut rien faire bah, juste ça quoi mais pas sûr que ça fasse euh... gagner On va voir Ah c'est trop frustrant. Il a combien de cartes en main 4 hey, Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un truc trop bizarre ou où... non J'allais dire où on fait Galactus seul sur la ligne. Ça <rire> n'existe pas. Bon, en soi, euh... Ouais, c'est chaud. Dommage. Mais voyez, encore une fois, on était super camouflé. Hein. En fait, il faudrait vraiment rentrer dans la tête de l'adversaire et savoir ce qu'il pense. Mais je pense vraiment qu'il ne peut pas s'y attendre. Hein. Ok. Hey, en vrai, c'est pas mal. On peut peut-être gagner le mid. Hein. Genre juste Octopus fait gagner le mid. Hein. Mysterio à 4. Korg à 3. Ouais, non. Hein. Ah, le Hitmonkey, il est chiant. J'avoue que le Hitmonkey est très très chiant. Malheureusement. Nous ne gagnerons point. Il a deux cartes dans sa main, et bah, le bishop devient gros. Euh, là, la question, il faut se demander ce qu'on peut représenter. Si on snap, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut avoir pour gagner Honnêtement, à part un killmonger, mais vu qu'on joue torche, je pense que c'est compliqué pour lui de se dire qu'on a un killmonger. Vous voyez ah, Je pense pas. Hein. Je pense qu'on n'a pas de bluff ici. Hein. Je pense qu'on n'a pas de bluff, ce qui est dommage. Hein. Ce qui vraiment dommage. Il y a quoi qui peut faire gagner de ligne ici Blue Marvel Même pas. Écoutez, je vais lui laisser. Je pense que j'ai pas de bluff, c'est... On peut bluffer Docteur Doom quand on a une place sur chaque ligne. On peut bluffer Docteur Doom. Mais là, y a, on va dire en cartes euh, qui, qui sont jouées dans tous les decks. Quoi. Ça, il faut y penser un peu, c'est important. C est, c est, euh, bah, le, le, le snap, c'est la clé du jeu. Donc en fait, euh, si vous arrivez à faire des bons snaps... Vous rattrapez entre guillemets votre winrate qui est standard. Hein. Le, les meilleurs winrates au monde, ils sont à 55%. Hein. Euh, donc euh, tous les decks, tous les joueurs, ils ont entre 45 et 55% de win rate. Mais la différence, ça va se jouer sur le snap. Donc plus vous affinez votre snap, votre théorie du snap si je puis dire. Euh, après, ch chacun sa théorie. Vous, certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec la mienne. Et ils vont avoir euh, la leur qui vont être totalement différente. Ça pour le coup c'est vraiment propre à chacun et, euh, et voilà. Moi je vous explique la mienne, j'essaye de, de l'expliquer de la manière la plus euh, simple à comprendre et à chaque fois j'essaye de rajouter des petits éléments techniques. Mais clairement, c'est pas sûr que ce soit la bonne. Bon, euh, j'ai des super performances en tournoi donc je pense que c'est la bonne mais accessoirement en ladder je joue un peu quand même différent du tournoi. Enfin voilà, bref. Mais en tout cas j'ai quand même... L'écho que beaucoup d'entre vous euh, utilisaient ma, ma stratégie de snap et, et que ça vous a quand même bien aidé. Donc euh, j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes un peu récalcitrant à snapper agressivement et tout. Ou à ce genre de snap un peu bluff et tout. Essayez. Juste essayez. Vous essayez euh, pendant une semaine. Pas un seul jour hein, mais vous essayez une semaine et vous, et vous voyez. En vrai j'ai envie d'aller à gauche. En fait juste Knul death ça fait gagner vu qu'il y a un J'aurais presque pu snap Là c'est pr... Là vous voyez j'ai été un peu lent je... je pense que je dois snap agressivement Vous voyez là je suis J'ai peut-être été un poil trop lent Bah il a l'init en plus donc il... il peut pas battre 32 Mais ouais c'est vrai que j'étais un peu lent là Peut-être que Quoique il peut battre pas... pas battre 32 euh... Avec death plus un truc euh... Ça fait 20, ça fait 34. Aerodes, Je crois que ça fait égalité Aérodes. Ah non, Squirrel. Ok. Ouais. Après, il y a aussi le fait avec ce deck de se dire, en général, l'adversaire, il sait qu'on a que nul, des et tout. Il y a quand même des situations où on va accepter juste de jouer sur le winrate du deck. Qui finalement, dans cette version-là, il est vraiment très bon le win Le winrate. Hein. Évidemment, ce deck là va être caractérisé par un average cube qui va être un peu plus bas que d'autres decks. Parce que c'est tellement évident. Enfin quand on fait Gala c'est tellement évident qu'on gagne derrière. C'est très rare de perdre quand on fait un beau Galactus quoi. Donc euh... Mais peut-être snapper le plus tôt possible. Je pense que voilà quand on a Psylock, Wave, Gala on snap. Euh... Je pas trop. Ouais on va y aller. Et ouais, là, j'ai loupé quand même le snap. Je parle, je parle. Et... Par exemple, avec une main comme ça, si on trouve. Si on trouve le. Le gars là, on... on peut tenter. De hein. toute façon, il faut jouer, il faut l'avoir. Hein. The lock Joe, Ah, peut y avoir Lich au prochain tour. La ouais, Wave doit être jouée T3. Voilà, il peut peut-être s'y attendre, même s'il y a Torche. Wow. C'est lui qui a l'énite. Il peut aéro à gauche et me contrer. De toute façon, on doit le faire. Hein. De toute façon, on doit le faire. Hein. Je peux pas snap avant, là il y a quand même des choses qui me battent. Genre Aero me bat. Vous allez me dire c'est tout. Pas forcément Professeur X aussi. Genre s'il fait Professeur X sur la ligne de Galactus, il, il gagne le Galactus. Donc je pense que là le snap il est. Il est un peu dangereux. Mais on peut le faire, hein. franchement encore une fois. Là, vous euh, voyez, je fais.. Euh, je vous dis qu'il faut snap agressif, mais là j'avoue que je suis un petit peu un peu peureux. Je pense que dans ce cas-là, on peut snap maintenant. L'octopus pour bloquer la ligne et puis le cnul derrière. En fait, ce serait cool de mettre une caméra chez les joueurs. <rire> le gros vice là. Et... et vraiment voir leur réaction. quoi Parce que là, je pense qu'ils sont vraiment... Les joueurs, ils doivent vraiment se dire, oh, merde. Ok. On peut perdre en fonction du lieu. Non, ça va. Oh, il a des points. Hein. En vrai il se dit si j'ai pas de death, sachant que ma death elle est pas à 0 non plus. Ah il peut rester dans cette game. Hein. Et vous voyez il reste. Il se dit s'il y a pas Knull j'ai gagné. Et s'il y a juste death, elle coûte 3 donc il peut pas Chavez plus death. Ouais. sympa vous voyez, on a pris 4 points, c'est assez rare en vrai. Il prend 4 points avec ce deck mais ça arrive parfois. Et vous voyez franchement on gagne souvent hein. Et c'est vrai que sur le papier on regarde le deck et on se dit mais on ne peut pas gagner, on a 4 cartes mortes, on a 30% du deck qui sont des cartes mortes, 33% du deck qui sont des cartes mortes. le snap là. Oh, ouais, j'ai Galactus joué T5 voire avant, j'ai la torche qui, qui est en mode... Euh... Et mec je joue un deck bizarre <rire> Je ne joue pas Galactus, je répète je ne joue pas Galactus alors lui, il peut jouer Cosmo dans une version euh, Dark Hawk. Il y a soit Coulson, soit Cosmo. En général, rarement les deux. Ouais, là vraiment, euh, Torche, Psylocke, il, il peut pas s'y attendre. Après, il peut balancer un Cosmo à Trondom et tomber sur euh, Galactus. Dans ce cas-là, GG. Mais Là, en plus, on fait ça en plus. Ouais, Là, ouais, là ça va être beau. Là là vraiment ça va être en mode Quoi Merde, mais c'est un lieu qui lui a donné <rire> Souvent c'est ça, c'est genre merde, il a eu Galactus, c'est genre un lieu lui a donné Galactus. Bah, en vrai, il est bloqué à gauche hein. On va galer à gauche hein. et là Giovanni commence à se dire et là Giovanni va bugger oh merde je me suis fait avoir j'avais Cosmo en main j'avais héros je me suis fait avoir bah ouais je t'ai fait avoir Alors il faut qu'on lui laisse l'initiative. Quoique on peut on peut. faut qu'on lui laisse l'initiative bon, Moi qui joue professeur X même Euh je pense pas En fait si on laisse l'initiative on peut pas prendre Chang-Chi Liste ah. Bah écoutez euh, est-ce qu'il a Est-ce qu'il a quand même l'init ou pas Ouais Vous il snap parce qu'il a récupéré l'init J'ai moi qui ai récupéré l'init D'où l'intérêt d'Angela aussi. Angela, c'est cool par rapport à ça. Mais vous voyez, il gagne. Parce qu'il a le Chang-Chi. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais, on peut quand même perdre. Mais c'est beau. Hein. Franchement, je trouve ça cool hein, comme match. J'avoue que le bis, il sort un petit peu de nulle part. Mais il fait du mal. Hein. Euh... Bah Ma foi, c'est mort. Hein. C'est mort, mort, mort. Hein. Il aurait fallu un... Ouais. Sur Octopus, on gagnait. Je pense que Wave, Adam Warlock on tentait même pas. Ouais, le, le, le snap ça veut dire euh, Chang-Chi. J'ai franchement, c'est une belle partie ça. C'est une belle game. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. De temps en temps, on va perdre. C'est assez rare. Si on est bien concentré sur cette phase d'initiative, bah on prend pas grand chose. Mais là, j'avoue qu'il a quand même, grâce à Beast, il a pu reprendre, redonner l'initiative. C'est hyper malin de sa part. Donc match très intéressant. Ça c'est un peu chiant. Faudrait que le lieu on puisse y jouer dessus. Ouais, on peut y jouer. Ah, ça c'est relou. On va piocher une carte. Ouais, c'est cool hein, quand même, franchement. Cette synergie là. Si on a gala, on snap. Là maintenant il faut piocher Psylocke Wave. La probabilité est pas mal, je pense. Gourmand comme paquet. Fun hein. spot. Pioche. Fun jet. Siloc à gauche. <rire> en vrai je veux quand même vraiment lui dire Mec Je joue... Enfin vous voyez en fait, Faut aussi faire des plays qui montrent qu'on joue pas Gala Là si on, on se bourrine Sur la botchourie c'est vraiment une grosse erreur Ouais, bon, il a des contres hein. Il a Cosmo Après, Changchi est bien sur Nidavellir. Pour le moment, mine de rien, et si vous jouez, vous savez, hein, et sinon je vous le dis, mais j'ai quand même joué la version classique, pas mal de games. Quand vous jouez la version classique avec Electro, Woundu, enfin voilà, la version où tu vois une carte d'early, tu sais que c'est ça. Quand vous jouez la version classique, le, vous, franchement, facilement, une game sur deux, vous vous faites contrer votre gala. Là, on s'est fait contrer zéro fois. Zéro fois le gala. Et ils ont les cartes en main. Ils ont Polaris, ils ont Cosmo. Lui, il a Polaris et Cosmo dans son deck. Bah, finalement, bah, même pas que nul. Hein. Franchement, Angel chang c'est énorme. Hein. Ah, remarque. Il peut avoir Armor. Ou Cosmo. Ouais, là, il peut avoir Armor ou Cosmo. C'est quand même bien probable. Ah s'il fait ça. Est-ce qu'on n'a pas perdu en vrai Là on a 27 plus 5. On a 32. 32 et 7. On a. On est à 39. Ouais, non, on perd. Hein. Je pense qu'on a perdu en vrai. Je crois que nous lire nous. Ouais, en vrai la probabilité qu'il ait armor au cosmo elle est quand même super haute Franchement faut partir je pense Ouais, vous voyez je me suis fait contrer deux fois là malgré mon truc Bah c'est entre guillemets la... Le, le fait de pas avoir speed, après là ça change rien mais Le truc c'est de pas avoir Wundu, Wolverine et tout, ça fait que sur vous, vous allez un peu moins gagner, mais c'est un équilibre à trouver. Et je pense que vraiment, sincèrement, je trouve que cette version là, c'est la meilleure version de Galactus à l'heure actuelle. On va snap ouais. Et je trouve que c... vous voyez, bon on l'a fait que deux fois hein, finalement, mais quand on a Gala, on, on gagne pas 100%. Pour... De toute façon on gagne pas 100% du temps quand on a Gala, mais on va dire qu'on gagne peut-être un peu moins que la version classique. Par contre, on se fait jamais contrer. Et vraiment, euh, se faire contrer notre gala, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on joue le deck. Et c'est instant lose. Donc en fait, je trouve que l'équilibre est super intéressant et bien trouvé. Bon. On veut piocher. Il va peut-être pas se bloquer à gauche en se disant si je me bloque et que lui se bloque pas. voyez. Donc là il y a moyen de piocher. On veut piocher, on veut avancer dans notre death. La death est importante. Prochain tour on a gala. Vous voyez c'est vraiment le gala in tout nul quoi. Mais vous voyez, on n'est pas loin. La death à chaque fois, elle est pas forcément à zéro mana. Enfin, vous voyez, c'est des combinaisons. Mais bon, mine de rien, euh, là, il n'y a eu que deux games où on a perdu. Euh, perdu. Enfin, il y a eu deux games où on a. Euh, où on, entre guillemets, on a fait la combo et on a perdu derrière. Mais sinon, toutes les games d'avant, vous voyez. Donc là, on pioche, c'est cool. La torche, c'est pas dingue. Il nous faudrait la death. Octopus, death, super. Bon, là, je pense qu'il ne s'y attend pas. On va à droite, au mid. Plutôt au mid, non? Qu'il va pas aller sur Joe Tunheim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça coûte 2 mana. Ah, on aura quand même un gros knul. Après, le knul à droite, il est strong. Hein. Il, il sera vraiment beaucoup de points. Quoique, okay, pas tant. Ah, je vais gagner la mid. Remarque, ces cartes elles vont être jouées. Hein. Elles vont quand même être détruites. Hein. Je suis bête. Hein. Donc, le death va coûter. Oh, bah écoutez. Et vous voyez, là il a snap parce qu'il se dit J'ai gagné en fait. Je joue contre un deck tempo. On est tour 5 et j'ai gagné la tempo. Bah ouais, vous voyez. Là c'est génial. On, finit, on va finir sur cette game. mais. Alors je perds sur chang -Chi. Donc, je vais essayer de faire un play où je perds pas sur Chang-Chi. Genre ça, ça et ça. Ouais. Ouais. Magnifique, hein bah, Ça-là est magnifique. Hein je vais mettre un compteur de cubes pendant les sessions, même si ça veut rien dire, mais... Vous voyez la merveille, franchement c'est une merveille, je suis assez fier, hein. en plus j'étais vraiment, un... bah, je suis toujours un haters de Galactus, mais c'est vrai que je trouve ça rigolo quand il arrive là, bam, mais franchement je, je trouve le deck génial, et l'avantage c'est que c'est assez rigolo, parce qu'on peut vraiment remplacer euh, toutes les, les cartes du début, encore une fois il faut que ce soit, j'aime bien le Warlock, mais il faut vraiment que ce soit des cartes, alors évitez Bast, hein. Bast ça va pourrir votre death, mais faut vraiment que ce soit des cartes qui ne sont pas du tout jouées dans les decks. Euh, bon le Quicksilver faut éviter, parce que l'idée c'est de jouer Chavez pour pouvoir augmenter les chances d'avoir Gala, si vous jouez Quicksilver vous n'augmentez pas les chances d'avoir Gala. Euh, mais, euh... mais ouais je pense que voilà, je... Alors, parce que certains m'ont dit ouais mais tu devrais jouer Iceman et Korg, parce que Iceman et Korg finalement ce sont des cartes qui sont pas jouées dans les Galas, mais qui ont des vrais effets par rapport à ces deux cartes qui n'ont pas d'effet. Ouais mais le truc c'est que c ces cartes là, Iceman et Korg, dans l'absolu, elles pourraient être jouées dans Gala donc en fait, l'adversaire, il voit Iceman Korg, il se dit, bon, c'est un truc un peu tempo, un truc doomwave, un machin, un truc classique, quoi. Et derrière, il voit une silo ou un Wave, il se dit, hey, rush. C est, c est, il essaye de me camoufler un truc, alors que là, il se dit pas, il essaye de me camoufler un truc, vous voyez. Après, peut-être que cette liste, si elle devient un peu plus, plus populaire. Dès que vous allez voir un truc comme ça, un truc bizarre au début, vous allez dire, oh putain, le gars, il me fait une fiche. <rire> Bref, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde